Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter effectivement un papier coordonné par l'équipe de Mondor qui s'intéresse à la transplantation cardiaque, soit seule, soit combinée. Vous allez voir avec une transplantation rénale ou une transplantation hépatique chez des patients avec une atteinte, une cardiopathie amyloïde sévère, bien évidemment. Alors, le rationnel. Il y a eu plusieurs petites, petites séries ou publications qui mentionnaient que la transplantation cardiaque devait être considérée comme une alternative thérapeutique réalisable chez les patients avec une cardiopathie amyloïde. Jusqu'à présent, ce qui était fait, c'était chez les patients avec une cardiopathie amyloïde sévère, mais peu ou pas d'atteinte d'autres organes et il faut savoir que dans l'amylose à chaîne légère il y a une atteinte rénale qui est souvent extrêmement présente et donc il y a l'idée d'une transplantation cardiorénale. et dans l'amylose à transthyrétine héréditaire euh, il y a une atteinte hépatique et puisque le, la, la protéine est sécrétée par le foie, l'idée euh, est aussi, en, en corrigeant cette sécrétion, euh, bah d'améliorer le, le rendement post-transplantation. Donc, Dans la à transthyrétine héréditaire, euh, il y a un rationnel scientifique pour proposer euh, une transplantation euh, cardio-hépatique. Alors, c'est... Les auteurs nous ont présenté une analyse rétrospective de leur très large cohorte. Donc, ils ont sélectionné les patients avec une, une cardiopathie amyloïde qui ont été transplantés entre 2005 et 2018. Donc, ça s'est passé dans le centre de référence à l'hôpital d'Henri-Mondor. Ils ont ils ont euh, proposé la transplantation aux patients qui étaient en insuffisance cardiaque euh, sévère, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des classes 3 et des classes 4, hein, et ils ont quand même euh, exclu un certain nombre de patients qui jugeaient à, à mauvais pronostic. Donc, vous voyez, ceux qui avaient une atteinte neurologique ou digestive sévère, ceux qui avaient un cancer, ceux qui avaient des infections récidivantes, ceux qui avaient des résistances pulmonaires élevées, ceux qui avaient un myélome euh, multiple. Euh, et le but... De, de cet article, c'était de voir le pronostic de ces patients une fois la transplantation réalisée et entre guillemets, euh, je dis bien entre guillemets, de le comparer euh, au pronostic des patients transplantés cardiaques dans une cardiopathie non amyloïde. Alors, euh, ils ont proposé une transplantation cardio -rénale. alors quand je dis ils ont pro proposé, euh, à chaque fois la décision a été prise euh, par l'équipe multidisciplinaire de Mondor. Donc ils ont proposé une, une transplantation cardio quand il y avait une clairance à moins de 35 minutes ou qu'il y avait une atteinte histologique rénale qui était de plus de 30% euh, sur le fragment biopsié. Et ils ont proposé une, une transplantation cardio-hépatique s'il y avait une cirrhose euh, prouvée histologiquement. Euh, mais ils l'ont également proposé pour réduire la, la, la production euh, de la protéine. Euh, donc, je vous l'ai dit, la, la décision finale, c'était euh, sur... Euh, pris par l'équipe la, la, pluridisciplinaire. Euh, il faut savoir que depuis 2018... Euh, le processus de transplantation a changé. Avant, il y avait la possibilité d'inscrire les patients en super urgence et ils étaient euh, prioritaires, mais pour un temps assez court. Et puis, depuis 2018, tout le monde doit euh, compléter un score. Euh, et le, le, le, le score, il est basé entre autres sur les concentrations de peptides, la fonction rénale, la bilirubine et la nécessité d'une assistance euh, euh, déjà mise en place. Alors, sur leur série de 1360 patients avec une cardiopathie euh, amyloïde, hein, il y en a 23 qui ont été transplantés. Euh, je vais vous présenter rapidement leurs caractéristiques avant de voir leurs pronostic. Donc l'âge moyen, c'était des patients jeunes, hein, bien évidemment, 58 ans. Euh, il y en avait 15 qui avaient une neuropathie, mais euh, non sévère. Euh, ils avaient une atteinte cardiaque, hein, en revanche, sévère. Ils étaient tous en classe 3 ou 4. Euh, vous voyez, le nt -pro BNP moyen était quasiment à 6 000. Euh, la fraction d'éjection moyenne était à 47 euh, La majorité, euh, parce que plus des deux tiers des patients transplantés, c'était une amylose à chaîne légère, euh, ils avaient tous eu une, au moins une ligne de chimiothérapie avant la transplantation. Euh, sept patients... Donc, 7 sur 17 avaient eu deux lignes ou plus euh, de chimiothérapie. Euh, 7 patients étaient considérés comme ayant une réponse complète ou excellente. Euh, il y en avait 3 qui avaient une assistance euh, circulatoire. Et donc, vous voyez, 12 patients qui ont eu une transplantation cardiaque isolée et 5 qui ont eu une transplantation cardio-rénale. Euh, L'amylose à transthyrétine héréditaire, donc, six patients ont été transplantés et la quasi-totalité, parce que cinq sur six, avaient une transplantation cardio-rénale. Aucun patient avec une amylose à transthyrétine sénile n'a été proposé à la transplantation, euh, essentiellement parce qu'il s'agit d'une pathologie du patient très âgé. Et donc, euh, euh, ces patients étaient récusés sur le critère de l'âge. Alors, quand vous regardez les courbes euh, de, de mortalité, ben, vous voyez qu'à euh, à un, un an, vous avez cinq patients sur 17 euh, qui sont décédés. Alors, je suis désolé, euh, euh, je vais vous présenter ça sous forme de pourcentage, même si on n'a pas le droit, vu le faible effectif, mais c'était euh, noté dans l'article. Donc, euh, je m'octroie le droit de vous le présenter. Donc, ça fait une survie de 78 euh, sur leur cohorte. Euh, quand vous êtes à 2 ans, ben vous avez 13. Euh, euh, pardon, sur l'analyse complète, hein, vous avez euh, 8 patients qui sont décédés sur les 23. Alors, quand on regarde les causes de décès, euh, 5 sont décédés de sepsis. On peut rajouter un sixième euh, pour une candidose systémique. Les premiers, c'était des sepsis bactériens, euh, une dysfonction cardiaque et une mort subite. Et si on regarde le taux de survie à un an, ou même à deux ans, euh, il semble, et je prends beaucoup de précautions, il semble similaire euh, au pronostic des patients greffés euh, pour une cardiopathie non amyloïde, euh, puisque vous voyez les survies à un an entre 2005 et 2008, c'est-à-dire quand il y avait la superurgence, c'était 72%, euh, et entre 2017 et 2018, on est plutôt aux alentours de 80%. Donc, dans cette cohorte de, de patients avec cardiopathie amyloïde, on a des chiffres qui semblent similaires. Alors, il y a eu ensuite des analyses à, en sous-groupe euh, pour lesquelles il faut prendre énormément de précautions. L'effectif global n'était déjà pas pléthorique, mais donc en sous-groupe, c'est vraiment analysé avec précaution. Euh, ce qui montre… Euh, c'est que le pronostic euh, il est euh, très bon globalement chez ces patients transplantés euh, pour une cardiopathie amyloïde. Euh, dans certains registres, on avait suggéré un pronostic meilleur euh, de la cardiopathie amyloïde à chaîne légère par rapport à l'amylose à transthyrétine euh, héréditaire. Euh, dans leur série si vous regardez à nouveau les, les, les pronostics, vous voyez que dans l'amylose à transthyrétine euh, héréditaire, il n'y a quasiment pas de décès, il y a un décès euh, à la fin. Donc le pronostic semble excellent euh, en sachant en plus qu'ils ont eu une double transplantation pour la plupart, c'était une transplantation euh, cardio-rénale. Euh, chez les patients euh, qui ont une cardiopathie amyloïde à chaîne légère, tous les patients qui avaient une réponse hématologique complète ou jugée excellente euh, sont vivants lors du suivi. Euh, il y a eu plus d'infections chez les patients qui ont reçu le plus de chimiothérapie euh, en pré-transplantation. Et puis, euh, les auteurs, alors je suis désolé, la dernière phrase euh, est en français, mais... Euh, disait que dans plusieurs cas, ils avaient arrêté la chimiothérapie même si la réponse était incomplète, ils avaient effectué la transplantation et ils avaient repris après la chimiothérapie et ils ne semblaient pas avoir un pronostic plus sévère en faisant ce schéma thérapeutique. Donc Pour conclure, cette série clairement confirme que la transplantation cardiaque doit être considéré comme une option thérapeutique chez les patients qui ont une cardiopathie amyloïde avec insuffisance cardiaque sévère. Les patients qui ont l'amylose à héréditaire ont un excellent pronostic, même avec une transplantation cardio-hépatique, puisque 5 sur 6 avaient une transplantation cardio-hépatique et seulement 1 sur 6 avait une transplantation cardiaque. Euh, dans l'amylose à chaîne légère, bah, vous voyez, euh, la transplantation, elle pouvait être soit cardiaque, soit cardio-rénale. Euh, le pronostic, il est globalement bon et il semble meilleur quand vous avez euh, une réponse hématologique satisfaisante. Euh, et ce que notaient les, les auteurs, c'est en cas de réponse euh, incomplète, il fallait probablement pas s'acharner sur la chimiothérapie, euh, savoir transplanter le patient pour le sauver et reprendre la chimiothérapie après. En tout cas, ça n'a pas gré grévé le, le pronostic de manière significative. Je vous remercie. Euh, merci, professeur Luménieux, pour, euh, pour cette présentation qui était assez claire, justement sur un sujet qui est quand même euh, difficile parce que c'est globalement rare et c'est rare de transplanter ces patients. En fait, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, par exemple, sur l'impact du traitement J'avoue qu'il y a une figure, ou quand même, si je, je me rappelle plus, une figure en tableur dans l'Elopie qui était très intéressante parce qu'en fait... Euh, pas tous ces patients, notamment les transthyrétines, sont traités, les traitements sont intervenus dans l'histoire naturelle de ces malades relativement tard. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir un impact ensuite sur la réduction, sur les taux d'évolution, en fait, de la maladie, en fait? Si on arrive à dépister plutôt ces patients, ou même sur les suivis, est-ce qu'il y a quelques données sur l'efficacité post-transplantation, etc.? Alors, ça n'apparaît pas dans l'article. Euh, si... ouais, je... Vous avez toujours mon écran en place Je ne sais pas si euh, oui. vous voyez toujours mon écran. Donc, je vous montre, c'est ce tableau-là. Euh, donc, effectivement, il y a oui, certains patients rien. qui ont été traités euh, par Tafamidis euh, depuis euh, 2015 ou 2016. Euh, on a bien envie de penser parce que euh, Attract a clairement montré des, des résultats bénéfiques. Euh, plus on traite tôt ces malades, meilleur sera l'impact sur leur survie et sur la dégradation de la fonction cardiaque. Après, dans leur étude, il n'y a pas d'analyse de sous-groupe, savoir si les malades ont été pré-traités ou pas par Tafamidis. Je pense qu'il va falloir attendre, c'est quand même commercialisé et utilisé depuis peu. La transplantation est rare, mais... Donc il faudra attendre pour voir si effectivement le pronostic serait meilleur après chez les malades pré-traités par ta famille 10. Moi, j'en suis pas sûr parce qu'à partir du moment où ils échappent au traitement et qu'ils évoluent vers l'insuffisance cardiaque euh, avancée, bah finalement, euh, la seule ressource sera la transplantation et les traitements euh, médicamenteux qu'on a permettent de retarder l'échéance. Mais le jour où elle arrive, qu'ils aient été traités avant ou pas, ça ne changera rien au fait qu'il faille les proposer en transplantation. Moi, j'ai une question, merci Christophe. Je voulais savoir si, euh, en fait, quels étaient les critères, la décision. Est-ce qu'ils expliquent un petit peu à quel moment ils, ils, ils prennent... À la décision la transplantation, transplantation rénale, transplantation, association transplantation cardiaque, transplantation cardiaque plus rénale, association cardiaque plus transplantation hépatique. Je, je, Peut-être que tu as un petit peu dit, mais je, je voulais savoir un peu sur quels critères en fait, étaient posées ces indications euh, initialement. Alors en gros, euh, c'était la transplantation cardiaque qui était décidée, euh, oui. Comme chez, chez nos patients euh, hors cardiopathie amyloïde, hein, l'insuffisance cardiaque avancée euh, que tu tiens plus. Euh, donc ça, c'était la, la première chose. Et pour ce qui est de la transplantation rénale euh, associée, c'est quand tu avais une atteinte euh, rénale euh, qui était prouvée histologiquement. Donc ils avaient tous, tous les patients, ça doit être la deuxième. Non, ça doit être la deuxième... Euh, la deuxième ou la troisième. La deuxième, euh, troisième. Euh, donc, tu vois, euh, les patients qui avaient moins de 35 de clairance ou qui avaient une atteinte rénale sur plus de 30% des fragments biopsiés étaient proposés pour une transplantation cardio-rénale euh, dans l'amylose à, à chaîne légère. Hein. Voilà. Et, mais la décision, la décision était au départ une décision de transplantation cardiaque pour insuffisance cardiaque avancée. D'accord, merci. Je crois que c'est un peu l'heure de, de terminer. Tu veux, Elena, je, du coup, tu veux que je termine ou tu veux terminer avec moi bah, Comme tout le monde, on peut terminer. Tu peux terminer, tu peux terminer. Ouais, je suis arrivée en retard. Bah, merci ah, beaucoup. Donc, on a encore eu euh, deux. Euh... De super présentations, beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Finalement, on voit que Césamilo, ça, ça, ça, ça soulève de plus en plus de questions et d'intérêts et on a toujours des présentations plus intéressantes. Donc, merci à nos deux orateurs, merci aussi aux modérateurs et puis à très bientôt. Je crois qu'il faut annoncer Donc, la prochain, au Et le prochain, c'est la prochaine session, c'est le 10, 10 novembre. À, à bientôt. Bon, bientôt.